On va se faire TP sur une mmh. nouvelle map Pitch Out qui va, qui va venir de ce qui va sortir là juste ce soir là. Okay, okay. Okay. Vous Mais avez compris de... <rire> <rire> Mais l'idée est... Oh, c'est une Pokéball L'idée oh. est exceptionnelle. Eh hey, les gars, le but c'est comme Smash Bros, faut se mettre un maximum de pourcentage et vous avez le grappin, le grappin, le grappin, le grappin. Et donc si vous tombez dans le vide, vous pouvez remonter sur la surface. J'ai rien compris. Vas-y C'est cool tu. Attends. Elle tu tapes tu tapes et voilà. Tu tapes avec boules de neige. Non, je suis mort. Déjà Tu fais que Tu fais histoire Non, Oh bien joué. Mais une catastrophe. Vas-y Théo, vas-y Théo. Ah Allez, Théo. Ouais, mode. non, Michou. courage Michou. Je crois que je suis au hub, j'ai fait qui droit sur le lit. Ah, ah merde! T'inquiète! Pourquoi ils, ont, ils ont des boules de nez? Moi j'avais une canapé, j'ai pué sa merde ça, Je suis sûr que t'en as des, je sais pas, tu te dis! Tu te dis, tu te non? Très très chaud ce mec! Ah merci pour le casque! Je commence là! Je n'ai rien fait! Et Bichat, il a fait une passe de merde! J'ouvre la laine! Très très beau ce bichat! Ça perd l'hypopète le inox! Inox dans la panade! En chimique! Oh dent de baudra, dans le monde. Ah j'ai plus, Ah non j'ai Aïe aïe aïe. Et Bichard <rire> qui attaque euh, Ok faut que je me tire. Eh pourquoi Inox t'es à 90% Putain de pourcentage, plus tu pars loin Michel, plus tard de Comme Mario, ah, c'est plus. J'ai pas de <rire> mais Inox <rire> ça a 120%! 500 balles sur Bichard! <rire> <rire> oh bordel. Inox, tu commences à tomber. là 1000 hein. sur Bichard! Ouais, ouais. Ouh, comment il va faire pour se relever de ça? Aïe, ah, Comme ça, regarde! Eh, hey, mais ça a l'air d'un en vrai non quand tu vas jouer! Je t'ai vu! Mais Bichard, t'as ouais, combien c c genre genre genre genre de de jeu C'est le meilleur mode de jeu du serveur! Et, ah oui, clairement, Et, il il a a cas, ça, ouais. et, et toi, Bichard, t'es le meilleur streamer en ce moment! Il est trop fort! Il est trop fort! Il est de retour, mais attends quoi, t'es pas mort! Noooon voilà, 500 balles! 500 balles les gars, 500 balles! Ok, j'ai, j'ai! Oh. Bravo Bichard! Oh. Et là la haine! joué les gars! Ok les gars, c'est parti! Ok, c'est parti! Et arrête, arrête! Viens là, viens là! là. Arrête, arrête, arrête! Là Michou, tu dois mettre plein de dégâts, tu tapes avec la canne à pêche! Bah derrière toi! Hop là! Dégage de, go, la de, go, la viens de par là, Mais go, viens par là, toi. Non Magla, ça On dégage tout de suite. <rire> voilà. Inox. Non Tu peux m'attendre 5 Mais AAAAAH je... <rire> ça se fait On pas, pas. pas. Allez, Non, mais Inox, il est déjà Entre anciens collègues Eh putain Non Allez Ouais, je suis tombé. Allez, Théo, vas-y Venge-moi, venge-moi de Valou, ah. Venge-moi de Valou, Théo Okay, oh okay. là là, il était trop fun ce mode de jeu. Yeah. <rire> oh, mais... le, le clash, tachouille. le clash. Ouais, ma mère, j'entends pas. Arrête. <rire> faut virer les meilleurs, faut virer les meilleurs. Richard, ouais, bah, il va ouais. gagner encore. Non mais ça y est, laissez-moi là. Oh, Val est toujours là, Val, hein. Valos versus Sifano, le duel. Votre père, il fait ça vous Je crois pas. <rire> <rire> La chance, par contre. <rire> J'aimerais être ton fils, Valouz. <rire> ah, Éduque-moi Éduque-moi, Valouz Change-moi les gouges, Valouz là. Je t'aime, papa. Mais regarde! Mais ça, le mais vraiment, t'as fait des trucs! Mais Valouz, regarde Valouz! Regarde Valouz, il a fait des trucs! Non, mais abattez Inox, là, s'il oh, oh, oh, oh, vous plaît, abattez-le! Oh, mais c'est Valouz! Laissez-le! Vous allez lui, le tuer Valouz, t'as aucune pitié pour les tours! Voilà! Non, mais pas Attends, Valouz, il est trop chaud! Chante-moi des crantines, Valouz, vas-y! T'es en train de dire de tuer Inox, là, Théo, là? Oui, putain! Ah, j'ai quelqu'un qui a dit, allez-moi Valouz, ça me tue! Mais Oh mais... Allez Sif, ça dégage Non, non, attends, attends, attends ouais, 14, un 250% ouais, mais wesh les gars Allez Bichard à sortir, là. Non Bichard, arrête <rire> Attends, je vais me mettre pas <rire> Attends, tu me valouses en fait Comment tu m'as appelé là Je serais malentendre là Guil, Guil, Guil Ouais, ouais, ouais j'ai malentendu Guil, <rire> Guil J'ai malentendu, <rire> <j 'ai> malentendu, <rire> <j 'ai> malentendu <rire> je crois j'ai malentendu, <rire> <j> malentendu, <rire> <j> malentendu, <rire> malentendu là Hop là Putain, j'ai 250% là, ah, ça est est craint Il encore en encore envie Je peux plus Allez, valouse 250 Oh bizarre, là, voilà, voilà, ouais, c'est ça, voilà, c'est ça, ouais, sors-le. <rire> c'est le max de 250 qu'on peut avoir Ouais, je crois. <rire> ah, ça je Il veut pas mourir, c'est un truc de ouf Putain, ah, ah, là, il est bien mort, là Grim, t'es là Va à Luz Va à Mon casque, mon casque, il a pété un peu mon casque, on t'en dédié Allez, Val Allez, va Luz. Oh, Luz, allez, allez Allez, va Valouz, Oh, bien Allez, va encore Le gros là Ouais, bien joué, Valouz. Vas-y vas-y va être <rire> compliqué. Hein, oh j'ai humilié par un père de famille là, non mais là on va <rire> ouais, Il fallait pas dire Le ça c'est bon hein. Oh, yo, au... yo, ah, non, non non non non. pas les <rire> Allez Val Non non non non C'est bien non non non encore oh, Ok non non bien, ça va oh, non non non C'est c'est C'est de la réparation ah, J'ai ah, Je, je, russre, russre, mais je mais tout Non, j'ai une chaud. Non. Pitié. mauvais Heureusement que mon casque remarche, sinon Même on s'en fout tu tarrives pas à monter. dégage Non, mais tu fais chier, j'apprends là. regarde les Va par là si je suis. Guil Guil, focus que je t'ai. Je suis désolé. Allez, Grim! Vas-y, Grim, fais honneur! Arrête arrête, ouais, arrête, arrête, arrête! Arrête, arrête, T'inquiète, je suis mort là-bas, ah je suis vraiment mort! Ouais, vraiment arrête, vieux, arrête, ouais. arrête, arrête, arrête! arrête Eh, hey, Bichard, j'étais de ton équipe! <rire> <rire> Team Bichard, hein, parfait, les gars! <rire> franchement, <rire> franchement! Non, mais Inox, ça joue aussi, hein! Oh, ouais, hein. ouais, franchement, ouais. Bah, bah, Bichard, le Alors, petite Avec astuce quand même à tous ceux qui meurent assez vite. En fait, quand le hameçon de la canne à pêche est loin, vous êtes propulsé plus loin. Donc du coup, si jamais vous spammez, vous n'allez ouais. pas aller très très loin. Petit Fortnite après, tranquille la team. Ok, bon, bah, je, je suis te mort. laisse par remonter, je te laisse par monter. Team, <rire> team, team Bichard Team hein Bichard Attends, c'est déjà fini là Bichard team. Allez, charm. Magnifique, Bichard Magnifique, Bichard Moi, je 2-1 mon flocage dans mon maillot PSG. Bichard Oh la la Oh la la la C'est le retour, ça, magnifique non, ouais, Bichard, les le placements c'est fort, y'a pas à dire c'est fort les placements. Oh. Bichard oh. il est en il là. a, 100, il en a. Inox à 150%, 150%, <rire> il est facile à tomber. Non. laisse toi tranquille, Bichard. laisse toi tranquille, laisse-moi vivre. Inox tag, Inox bam, ta Oh Bichard, c'est fort le coup là. de <rire> hey, toute façon, ce qui compte le chat, c'est pas les viewers, <rire> c'est le streamer. Allez hop. t'es chiant ça par contre hein. ta hein. phrase. Ouais. Allez, bah j'ai que toi. Allez, va T'as vite oublié Bichard, on dirait. Je suis mort, Bichard, <rire> tu pas à droite, c'est fort. Eh hey, Bichard, il Bichard quel go. Non, mais je regarde, je regarde. Mon top 3 streamer, Michou, Inox Tag. Non, non, non moi Inox Inoxy derrière, en fait. Mais... Oh Oh, fast and curieux ce Grimm. Ah oui tu, tue euh, Mister Beast ou Bichard Tu, tu. Oh, c'est dur <rire> Bichard sans ZP Ah, c'est trop compliqué Bichard, c'est hein, <rire> Ouh Putain mais ça... Valouz, Oh eh, putain t'es chaud Oui, va, hein. oui Val Et Valouz il parle oh, pas de putain, putain Val, venge-toi euh, suis... bah, normal il y a son gosse qui dort <rire> là <rire> <rire> Venge-toi Valouz <rire> Valouz c'est pour toi celle-là la, la, pa la paix dans le monde ou un raid de Bichard Raid de Bichard Raid de Bichard Ah on est d'accord, on est d'accord Ah les Bichards Il est pas concentré Il en peut plus les cracks. Il se pas Il se l'évanouit <rire> ah, ah, est est est il est en il train de convulser là A l'aide Il est malade, oh, est malade là. Je l'hôpital Je t'appelle l'hôpital Le meilleur streamer de France a besoin d'aide Venez les faire J'ai lâché un gros mollard oh. sur le micro là On oh. s'est oh, gagné Oh, oh. oh. oh, oh non, non. Oh. Euh... Mister Beast ou Bichard Ah Oh c'est dur Bichard sans hésiter la, la paix dans le monde ou un raid de Bichard Un de Bichard Raid de Bichard ah, On est d'accord, on est d'accord.